Bienvenue aux ateliers sur demande. Dans cet atelier, je vais vous montrer les étapes à suivre pour ajouter des numéros de page dans Microsoft Word. Je vais utiliser la version Word de Microsoft 365. Plusieurs institutions universitaires offrent à leurs étudiants un accès gratuit à Microsoft 365. Pour commencer, ouvrez votre document Word. Cliquez sur l'onglet Insertion. Dans la section En tête et pied de page, cliquez sur « Numéro de page ». Choisissez l'endroit où vous voulez que les numéros de page s'affichent. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « Fermer l'entête et le pied de l'entête ». Si vous voulez commencer le numéro de page sur la deuxième page, cliquez sur l'onglet « Insertion ». Dans l'onglet « Insertion » de la section « En-tête et pied de page », cliquez sur « Numéro de page ». Cliquez sur « Format des numéros de page ». Sous Numérotation des pages, sélectionnez À partir de et changez le numéro à zéro. Choisissez l'endroit où vous voulez que les numéros de page s'affichent. Dans la section Options, cochez la boîte Première page différente. Fermez l'entête et le pied de l'entête. Voici les étapes que vous devez suivre pour ajouter les numéros de page dans un document Word. Si vous avez besoin d'aide, communiquer avec la bibliothèque ou les services de l'informatique de votre institution.